Manger du fromage vegan si, si vous êtes vegan. N'hésite pas à partager toi aussi tes expériences de peur d'avant ou d'après transitionnement pendant. <rire> c'est celle-là que tu vas garder, c'est sûr. Bon, tu feras ce que tu peux avec ce que tu as. Hein? Voilà. <rire> les gens, aujourd'hui on va parler des peurs que j'avais avant de transitionner à propos du fait de, bah, de transitionner et des peurs que j'ai eues après. Depuis toute gamine, je suis une personne qui est hyper romantique. Genre dans ma tête à moi, l'amour romantique, il est au-dessus de, de tout. C'est l'idéal ultime, la, pauvre, enfin la richesse, tout ça, on s'en branle. L'intérêt, c'est genre être dans une relation romantique qui marche. Et qui, qui apporte du bonheur aux gens, etc., etc. Donc vraiment, ça, c'est le truc dans ma tête qui a toujours été quelque part ma priorité numéro un. Et par conséquent, en peur de transition, logiquement, ma première peur, c'était que si je devenais une femme trans, je serais quelqu'un qui serait pas qu'on pourrait pas aimer en fait, et que euh, par conséquent, j'arriverais jamais à relationner romantiquement avec qui que ce soit. Cette peur m'a coincé dans une relation euh, qui me faisait énormément de mal pendant. Très longtemps parce que j'avais très très peur bah, que euh, personne d'autre en fait ne pourrait m'aimer et voilà et du coup bah <rire> maintenant je suis euh, polia en couple avec trois personnes et fiancée donc euh, ouais pas hyper euh, pas hyper pertinente cette peur et puis ne le répétez à personne mais il n'y a pas que les six dans la vie juste après le truc qui me terrorisait le plus c'était de mourir et d'être enterré sous mon dead name. Ça, ça a été vraiment un gros, gros problème dans ma tête. Jusqu'à ce que euh, je fasse mon coming out à mes parents. Et que le fait que je sois une meuf et genre était euh, accepté. Et que mon changement d'état civil ait été fait. Ça, c'est un truc qui, bah, qui me hante encore. Hein, en vrai, parce que bah, je sais que le jour où on voudra euh, genre mettre mon corps mort quelque part, il bah, y aura un pénis dessus. Et euh, rien que de me faire mégenrer par un... Une personne qui regarde les gens morts, rien que ça, ça m'angoisse. Alors que je serais décédé et potentiellement je m'en fous, tu vois. Dans la même veine, pas du tout dans la même veine, un autre truc qui me faisait hyper peur avant de transitionner, c'était est-ce que je me trompe Est-ce que, en fait, je suis pas une meuf Donc je vais pas m'étaler sur celle-là, j'y ai répondu genre en long, en large et en travers, dans un trio de vidéos qui sont toutes les trois super, qui sont le déni, le doute et la légitimité. Allez voir ça, surtout si vous avez vu que le déni et que vous avez aimé, genre les autres sont pas regardés autant que la première, donc allez-y, elles sont vraiment bien. En autre peur, avant de transitionner, alors ça c'est un peu spécifique aux hormones, j'avais peur d'être laide. J'avais peur que si je prenais des hormones, genre j'allais devenir toute bouffie et tout, j'allais plus avoir de forme, mes fesses allaient devenir plus moches. Bon, maintenant j'ai de la peau d'orange sur les fesses, mais, euh, mais non, elles sont, elles, sont, elles sont pas plus moches. En autre peur que j'avais, et ça je pense que genre, ça doit être un truc qui doit être commun à toutes les personnes qui font leur coming out, à leurs amis, à leur famille. Euh, j'avais peur de les perdre, voilà, je les ai pas perdus, ce qui, ce qui est cool, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ce qui, ce qui est cool, donc euh, plutôt positif. Une autre peur qui retourne un petit peu sur la toute première peur, c'était la peur de ne jamais être considéré vraiment comme une femme par mes partenaires, et plus spécifiquement par les partenaires avec qui j'aurai euh, des rapports sexuels. Et le, le truc de cette peur en fait c'est que tu peux jamais vraiment la désamorcer parce qu'il faut que tu partes du principe que les gens déjà s'ils te le disent c'est bien et ensuite il faut que tu partes du principe que les gens te mentent pas, qu'ils sont pas malhonnêtes et qu'ils se mentent pas eux-mêmes et du coup c'est toujours un truc qui m'angoisse souvent. Tout dernier point de mes peurs d'avant-transition mais qui pour le coup va commencer à faire le lien avec les peurs d'après-transition parce que c'est une peur qui est restée. Bon. enfin ceci dit celle d'avant est restée aussi. Euh, voilà. Mais euh, du coup, celle-ci est restée, et c'est le fait d'être emprisonné dans une prison pour mec. Voilà. Vu que la législation fait que, actuellement, ce, ce serait le cas. Donc ça, c'est très présent. Et ça alimente une Terreur que j'ai tendance à dire proportionnellement dimensionnée de tout ce qui est euh, flic. On arrive sur les peurs qui sont arrivées après la transition, qui sont toutes nouvelles et tout, et qui sont dues soit à la transition, soit vous allez voir au fait que genre nos communautés queer sont pas hyper cool envers elles-mêmes. Je ferai des vidéos très spécifiques dessus, euh, ça arrive sur la chaîne, voilà. Plus tard, pwik. Du coup, une part toute neuve, c'est d'être haï par tout le monde. Voilà, de, dans, dans ma tête, je suis assez convaincu qu'il va y avoir un moment, je vais dire un truc, et genre, ça va exploser, et tout le monde va passer de « Oh, Yuffie, c'est une meuf cool qui fait des vidéos sur YouTube et tout, c'est intéressant, faut aller voir », à « Yuffie est une horrible nazie ». C'est... Globalement, dans ma tête, c'est très intégré, euh... <rire> Et rationnellement, j'ai beaucoup de mal à désamorcer ça, euh, voilà, mais émotionnellement c'est ouais, hyper vivant euh, là-dedans, et même rationnellement il y a une sorte de pessimisme qui me, qui me fait penser que, que ça va arriver. À ce sujet, j'en parle en long, en large et en travers, dans un podcast qui dure une heure et demie je crois, ou une heure, je ne sais plus, de Nos Voix Trans, je vous mets le lien dans la description. C'était vachement bien, et j'ai adoré faire ça, même si le podcast, euh, globalement, bah, en tant que meuf trans, c'est un truc que j'évite parce que la voix. Mais euh, mais non, je dis plein de trucs chouettes, et c'était avec Jenna, c'est hyper cool. Voilà, allez-y. Une autre peur, mais qui est un peu plus dans le domaine de peur de dans très longtemps, enfin de temps très longtemps, de peur de dans longtemps, dans plusieurs années, il y a le fait de ne pas réussir à avoir accès à des hormones euh, dans un monde post-apo. Ça, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est... Ouais, c'est assez présent, mine de rien. Et toute dernière peur qui est née... Pff, pas tant avec la transition, mais plus avec mon activisme. Mais comme mon activisme s'est un peu mélangé dans ma transition, vu que les deux ont commencé plus ou moins en même temps et se sont chevauchés, etc. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur. De pas être à la hauteur de ce que vous vous attendez de moi, de ce que moi j'attends de moi, de, de tout un tas de choses en fait. Et j'essaye de lâcher du laisse là-dessus parce que potentiellement, vu les attentes que j'avais envers moi-même au début, j'étais obligé de ne pas être à la hauteur de ça. Ceci étant dit, euh Ouais, je pense qu'il qu y a encore du lest à lâcher, ouais. N'hésite pas à raconter tes peurs de avant-transitionner-après-transitionner -transitionner dans les commentaires. Je t'aime beaucoup. Et euh, passe un très bon jour de la semaine. <rire> beaucoup de câlins sur toi. Et à très bientôt, probablement. Tipui <rire>